Je m'en souviendrai toujours Où j'ai vécu des années enfant Le cœur serré en médecin, J'aime rapporte Coimbra, Portugal, au Brésil Le flamenco, en Argentine, le tango Le harliaï des belles eurasiennes l'éternel charme vietnamien vietnamienne Sentir la prise dans le delta du fleuve rouge Nuit magique, enivrante, la rivière cycle. C'est un